Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour le succès vandalisé d'ALO3 DST qui consiste à aller voir un graffiti sur le mur d'un immeuble dans la mission QG de la police. Donc c'est un succès qui est extrêmement simple à faire, on va commencer dès le début de la mission, ça peut se faire dans n'importe quelle difficulté et on va se diriger là où je vais. Alors une fois que vous arrivez au niveau du balcon, on va sauter sur celui-ci. On va se préparer à se retourner en sautant dans le vide. Et donc là on va voir qu'il y a un, un bonhomme qui est tagué sur le mur. Donc vous pouvez le, le regarder, tirer dessus et vous devriez débloquer le succès. Moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, viva l'eau